Le bout c'est un certificat universitaire, une formation diplômante, rigoureuse, qui part du constat que les droits fondamentaux sont présents aujourd'hui de manière prépondérante dans toutes les pratiques professionnelles, des avocats, des magistrats, des fonctionnaires, des associatifs. Et que les droits fondamentaux, ce ne sont pas que des mots ou des grands textes, des grands principes, mais ce sont des problèmes concrets. Et que pour protéger ces droits fondamentaux, pour les faire valoir, il faut avoir une formation juridique et une formation pratique qui permettent d'assurer leur respect effectif. est scientifique et a une visée transversale et pluridisciplinaire. Pour cela, nous avons fait appel à différents porteurs de journée qui sont tous spécialistes de la prévention de liberté. Ce sont aussi bien des avocats que des magistrats ou encore des universitaires ou euh, du personnel médical. Et nous nous adressons également à un large public, le plus large possible, des étudiants des futurs avocats, des avocats puisque notre formation est validée au titre de la formation continue des avocats, et des magistrats puisque nous avons également signé une convention avec l'École Nationale de la Magistrature. Nous avons repris en 2015 avec Marion Wagner le projet, l'idée de Marc Olivier, vice-recteur à la formation et à la vie étudiante, et de Bernard Bols, cofondateur de Prison Insider, d'avoir une formation universitaire diplômante sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Et avec Marion Wagner, nous avons conçu ce certificat universitaire sous la forme de six journées de formation, réparties sur six mois, une journée par mois, chacune des journées traitant un droit fondamental, le droit à la santé, le droit à l'expression, la liberté d'expression, le maintien des liens familiaux, pour l'ensemble des lieux de privation de liberté, les établissements pénitentiaires naturellement, mais aussi les euh, établissements de soins sous contrainte ou les locaux de garde à vue. Et Chaque journée obéit au même modèle, à un modèle concret. Nous partons toujours d'un témoignage d'une personne anciennement privée de liberté, car ce sont les premières à, à connaître les questionnements concrets qui se posent dans le cadre de la privation de liberté. Et puis nous abordons ensuite le cadre juridique existant pour répondre à ces questions. Et enfin, nous terminons par les questionnements concrets, les problèmes qui se posent dans la pratique face à ce cadre juridique et son application efficace.